Bonjour à tous, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, j'ai pris des notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Euh, on va parler de Udemy, comment promouvoir son cours qu'on a créé sur Udemy. Udemy. Alors, si vous ne connaissez pas encore, c'est une plateforme de référence où vous pouvez uploader vos formations. C'est une marketplace, si vous voulez, où vous pouvez vendre vos formations sur cette c'est le Amazon des formations en ligne. Donc, il faut absolument y jeter un coup d'œil. Je vous mets les liens en dessous. Vous pourrez même jeter un coup d'œil sur les différentes formations que je vends ou je vous dis comment vous pouvez les avoir gratuitement à la fin. OK euh, Donc, cette question m'a été euh, posée par une membre de la famille Solopreneur. Euh, L'idée, c'est voilà, on a uploadé une formation sur Udemy. Comment on fait maintenant pour obtenir ses premiers clients On va voir ça en trois points. D'abord, comment avoir du trafic parce que si personne tombe sur notre page, personne va acheter. Le deuxième point, on va parler de comment obtenir des notes. Parce que c'est comme sur les produits sur Amazon. Hein, si vous n'avez pas de bonnes notes, des notes positives, vous n'allez pas avoir de clients parce que les gens n'auront pas envie d'acheter une formation qui est mal notée ou qui a très peu de notes. Okay euh, parce que vous avez des notes qui vont de 1 à 5. Et troisième point, bah, comment améliorer le taux de conversion c'est-à-dire Ok, on a du trafic, mais comment je fais pour que les gens achètent okay Ou même si j'offre ces formations, vous allez voir pourquoi. Comment je fais pour que les gens s'inscrivent vraiment et profitent vraiment de la formation Alors, comment avoir du trafic euh, Tout d'abord, travailler ces mots-clés. Okay on a identifié un besoin, un problème. Donc, dans euh, notre description, dans notre titre, il faut mettre les mots-clés. Si les gens euh, veulent une formation sur Google Ads, il faut absolument utiliser plusieurs fois le mot Google Ads. Moi, par exemple, j'ai une formation sur Instagram. Bah forcément, j'ai ai utilisé plein de fois le mot Instagram pour que quand quelqu'un euh, va sur udemy.com et qu'il tape Instagram, bah, ma formation euh, arrive en première page parce que euh, Udemy, sait que ma formation concerne Instagram vu que j'ai mis… Les mots clés instagram ok c'est comme euh, sur google d'accord donc ça mettre les bons mots clés prendre le temps d'y réfléchir un minimum qu'est-ce que les gens tapent euh, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment donc deuxième chose qu'il va falloir faire euh, c'est de euh, euh, de contacter des gens en un à un, ok, vraiment à l'ancienne, ça peut être fatigant, mais surtout au début, il faut le faire. Alors, comment on contacte les gens un à un bah, Pensez à tous vos amis. Vous prenez vraiment votre smartphone et vous regardez les contacts. Un à un et vous regardez qui serait intéressé, qui serait intéressé, qui devrais-je contacter okay. Vraiment un à un, vous les contactez, vous leur expliquez et vous leur dites, voilà, je vous l'offre, etc. Je vous offre la formation. L'idée, c'est qu'ils s'inscrivent du coup et qu'ils regardent un peu et qu'ils laissent une note. Okay, comme ça, vous, si vous, plus vous avez de bonnes notes, euh, plus votre formation sera, donnera envie d'être achetée. Euh, troisième moyen, c'est très important, c'est d'utiliser différentes communautés. Okay Donc, ça peut être votre propre communauté. Idéalement, si vous avez une liste d'email, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai sorti mes formations, j'ai poussé ma liste d'emails. Du coup, j'ai eu plein d'inscrits. Euh, la plupart payants parce que j'en ai aussi offert quelques-uns. Et du coup, euh, ça m'a euh, donné de bonnes notes et du coup, j'ai été bien classé et ça a fait un effet un peu bout de neige. Si vous n'avez pas votre propre communauté, allez emprunter la communauté d'autres personnes. Donc, allez voir si euh, vous avez des partenaires. Par exemple, si vous êtes, euh, faites une formation sur comment trouver un travail, bah, allez dans, sur tous les groupes Facebook ou LinkedIn qui parlent de ça et idéalement, vous allez voir l'administrateur et vous lui dites, écoutez, euh, voilà, moi, j'ai cette formation qui peut aider des gens. Euh, je viens de la lancer, euh, je serais ravi de vous l'offrir ou d'en offrir 5 ou 10 ou 20. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Okay. Et vous demandez ça à plusieurs groupes et donc jusqu'à ce que quelqu'un euh, soit, OK, voilà, vraiment s'appuyer sur des partenaires. Parce que quand vous offrez quelque chose, ce n'est pas la même chose que quand vous vendez quelque chose. Okay. Si vous dites, est-ce que je peux faire ma pub gratuite et vendre une formation à 100 euros, ce n'est pas la même approche que je peux vous offrir 10 places, okay. 10, euh, 10 coupons. On peut faire ça avec Udemy. Moi, je fais ça par exemple avec mon livre, le guide du blogueur, où j'offre sur Instagram, euh, j'organise quelquefois des, des jeux concours. C'est d'autres personnes qui l'organisent, j'offre mes livres pour que les gens fassent la promotion de mon livres. Alors, dans le cas des, des livres, euh, bah le truc, c'est que moi, je, euh, je dois payer. Okay c'est des livres, je dois les envoyer, je peux pas les offrir. Alors que vous, si vous faites des formations sur Udemy, bah c'est gratuit. Donc, profitez-en, ça vous coûte rien de les offrir. Euh, et puis, un dernier, oui, euh, voilà. Un à un, euh, des amis en collectif aussi, peut-être hein, un SMS groupé ou des partenaires ou des groupes Facebook où vous êtes assez impliqué. Donc, ça, c'est pour avoir du Trafic. Maintenant, euh, comment on fait pour avoir de bonnes notes Pour moi, c'est assez simple, même si ça prend du temps. C'est de contacter toutes les personnes qui se sont inscrites. Vous pouvez euh, leur écrire individuellement en message privé et leur dire « Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du, euh, de la formation Est-ce que je peux vous aider Est-ce que vous avez des questions ?» Voilà. Engager la discussion et après, donner envie aux gens de vous laisser une note. C'est ce que j'ai fait beaucoup au début. Maintenant, je vous avoue que j'ai un peu la flemme parce que euh, des formations comme ça que je vends à une dizaine d'euros, euh, ça prendrait juste trop de temps. Mais euh, au début, vraiment, euh, offrez de votre temps, c'est très précieux. Euh, et enfin, améliorer votre taux de conversion. Alors, le taux de conversion, il va falloir faire attention à l'image de couverture. OK c'est l'image qu'on voit dès qu'on tombe sur votre page. Est-ce qu'elle donne envie faut pas que ce soit une image trop kitsch euh, ou pas assez pro. Euh, donc, essayez de trouver une bonne image. Okay Je ne peux pas vous faire une cours, un cours là en, en deux minutes sur comment trouver une bonne image, mais vous voyez l'idée. Euh, autre chose importante, c'est la vidéo de présentation, hein, de une à deux minutes, okay quitte à la retravailler. faut qu'il y ait un bon son idéalement avec un micro. Euh, ça, c'est important. Et. Voilà, autant je pousse les gens à passer à l'action et à faire ça vite, autant s'il y a quelque chose à améliorer, c'est quand même la vidéo de présentation. Après, il ne faut pas que la vidéo de présentation soit tellement bien que quand la personne achète et s'inscrit et les autres vidéos euh, sont en noir et blanc, et là du coup, bah, euh, on va vous mettre une mauvaise note parce que euh, la couverture ne correspond pas à la qualité du contenu. Dernier euh, dernière élément de réponse, c'est de travailler son copywriting, l'art d'écrire un texte qui convainc. Okay Dans la description, il faut donner envie aux gens de s'inscrire. Donc, pour ça, il faut se former un minimum, acheter des livres, euh, voilà, vraiment se former un minimum sur le copywriting, c'est super important et très certainement que je vais faire une masterclass prochainement là-dessus. Donc voilà, si ces conseils vous ont aidé, euh, si vous regardez les différentes formations que j'ai là en dessous sur Udemy, donc sur Instagram, j'ai une formation pour Instagram pour les débutants, YouTube pour les débutants et, euh, et euh, Business Plan Express. Ces trois formations, si vous inscrivez à la famille Solopreneur, je vous les offre et je vous offre pas simplement ces trois formations, mais plein d'autres formations. Euh, la famille Céopreneur, c'est une communauté qui vous permet d'accéder à de la formation, mais aussi à de l'encouragement et à un support. Je vous laisse cliquer sur le lien en dessous pour voir tous les bénéfices que vous avez, sachez que vous avez une garantie satisfait ou remboursé 30 jours. C'est une offre par abonnement. Ça veut dire que si vous regardez pendant, voilà, vous en profitez pendant 25 jours, vous n'êtes pas satisfait, Je, euh, vous faites une annulation, on vous rembourse euh, si vous voulez. Et puis, si au bout du sixième mois, vous voulez vous désabonner, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez revenir dans deux ans, on sera toujours là. En tout cas, ce, cette communauté, j'ai voulu la créer vraiment pour vous apporter connaissance et euh, encouragement, donc si ça vous intéresse, je vous invite vivement à rejoindre la famille Solopreneur. Donc, je vous mets le lien aussi en dessous et à très bientôt.